Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous ce soir pour parler d'un philosophe japonais très important mais malheureusement très peu connu à l'étranger, notamment en Europe, en France. Ce soir donc on se réunit et pour qu'on découvre enfin ce philosophe à Paris. Mais tout, euh, tout a um, été commencé euh, par ce petit bouquin que vous euh, connaissez, euh, qui s'intitule euh, le « philosophie japonaise euh, » publié chez Véran euh, il y a euh, -trois, trois ans euh, à peine. Et justement, c'est Monsieur Dalissier, euh, monsieur ici présent, qui euh, a édité avec deux autres. Et là, on trouve, ça se trouve euh, dizaines de philosophes, penseurs japonais, à partir de Kukai jusqu'à, justement, donc, Hōmoni C'était la première présentation de ce grand philosophe, euh, faite ici même, par... Euh, notre euh, ami qui s'appelle euh, Kanamari Osamu euh, un grand euh, spécialiste euh, de la philosophie des sciences françaises, euh, l'épistémologie française, française et, euh, qui a décédé euh, euh, avec euh, notre grand regret euh, il y a euh, plus d'un an mais euh, il a um, très consciencie consciencieusement présenté ce grand philosophe dans ce petit peu quand. Et ce, euh, ce chapitre consacré à Joseph euh, Omri Chozo a impressionné et notre ami, donc, c'est-à-dire aussi élit deux de conférence à Paris, une lieu séparémentaire, spécialiste, de <rire> aussi, euh, Joseph des sciences, et, euh, et notamment de Verso, et de imply, il est un grand euh, de la France japonaise aussi, mais il a voulu vraiment, euh, à partir de ces de ce, de ce, de, de renseignements euh, qu'on donne là-dedans, uh, il uh, a voulu vraiment connaître beaucoup plus, pour plus de détails ce philosophe qui le ma sollicité d'organiser ce genre d'occasion et euh, très heureusement donc euh, euh, Pierre et euh, Maurice Assoussan euh, ont accepté d'organiser un panel euh, consacré à Omori euh, dans ce cadre de la conférence de euh, European Network of Japanese Philosophy et donc c'est euh, tout c'est euh, volontaires ont contribué et pour euh, qu'on se réunisse ce soir euh, pour parler d'Homori Chozo. Et donc, Homori bon, Chozo n'est sans doute pas très bien connu, pas du tout connu. Ici, donc, je commence par euh, présenter Homori Choso euh, très euh, prosaïquement, donc, euh, pour vous donner quelques éléments de sa vie et de ses œuvres. Bon, donc, je commence par euh, sa vie et oh, est né donc euh, 1921 à Okayama, à l'ouest du Japon mais mm, il a passé euh, la grande partie de sa vie euh, finalement à Tokyo et donc euh, d'abord il est entré à la faculté des sciences de l'université de Tokyo euh, à la section de, de la physique et donc il était physicien au début et, et au cours de, de ses études euh, euh, universitaires, il a été mobilisé. C'était le moment de la Grande Guerre du Pacifique. Donc il, il a été mobilisé euh, à la guerre, comme euh, euh, surtout dans euh, la marine euh, militaire. Et, et après euh, la défaite de, de cette guerre euh, du Japon, euh, Omori a repris sa, ses études, mais il a changé d'option pour faire ses études de la philosophie. Et après, il est une fois entré à la, philosophie, à la section de la philosophie, bon, il est passé au graduate school de l'Université de Tokyo, etc. Donc, après sa carrière, deux... De l'extérieur, vu de l'extérieur, très orthodoxe, pas de grands événements dans sa vie. Donc, il a été nommé assistant d'abord, et puis au maître de conférence, et puis au professeur, surtout à la faculté des arts libéraux de l'Université de Tokyo, Tokyo Daeha, Komaba Bon, donc euh, sa vie et, et, et la grande partie de sa vie académique s'est passée à Tordaï euh, comme euh, un, un grand professeur convenable, euh, ordinaire. Mais euh, sa euh, carrière euh, a été coupée euh, deux trois fois euh, par un petit, plutôt petit césure aux États-Unis et surtout à Stanford University, à Harvard University. Et là, il a croisé, il a suivi des cours, notamment de Quine et de, et de Strawson, etc. Donc, il a eu des connaissances assez directes et assez intimes de cette grande courant de la philosophie analytique ou de la philosophie romantique aux États-Unis. Et bon, euh, et finalement, donc, il a décédé en 1997 euh, euh, de mort, euh, peut-être 15 heures, euh, mais bon, il a quand même... Bon, euh, Bien fait accomplir sa vie comme professeur à l'Université de Tokyo. Bon, euh, voilà euh, à peu près euh, sa, vie, euh, sa vie entière euh, que euh, je vous ai présentée. Maintenant, quelques éléments de ses œuvres. suivant. Donc, euh, bon. Euh, euh, il a commencé à publier son travail, peut-être à cet c'est la première Son premier livre a été publié en 1971, intitulé euh, en japonais « Gengo au Shikaku Sekai ». Là, euh, il, il restait euh, euh, bon, pas très original. Mais, euh, et, et, et, il est plutôt donc apparemment bon, comme le titre suggère euh, analytique neuro positiviste euh, avec quand même bon, euh, plusieurs nuances donc c'est ce que Pierre va nous montrer ce soir bon mais son premier grand Percé, eh, donc sa première grande percée, grand euh, comme euh, un philosophe, penseur original, euh, a été révélée par euh, son second livre, intitulé euh, Bono, to, euh, Mono, Mono publié en 1976. Et euh, euh, euh, euh, là, il, il nous a montré. Euh, ses euh, concepts clés, euh, par exemple tachi ware des, des choses comme ça que euh, nous allons vous montrer ce soir. Et donc euh, c'est euh, ce qui a fondé sa pensée vraiment originale. Et puis donc, en euh, euh, il a publié un, autre, un troisième bouquin qui s'intitule euh, Shin, euh, Shikaku Shindong. Euh, parce que par Barclay, là aussi donc il a bien développé son ses pensées originales original. et puis donc ici 10 ans d'espace de, je, je vous ai montré ici donc trois une série de trois bouquins qui concernent le problème du temps donc 1992 de de Tōjiga en 1994, Jikanto Shenzai et en 1996 Tokiwa euh, Nagarezi. Bon, ces trois bouquins, ça représente ces dernières pensées que euh, nous allons vous montrer également ce soir. Euh, donc c'est à peu près tout ce qu'il a publié en tant que bouquin. Il a publié ailleurs, donc beaucoup d'articles, des choses comme ça. Donc aujourd'hui, on euh, dispose de, de cette œuvres complète en euh, euh, 20, 12 volumes, non 10, 10, 10, 10 volumes, euh, chez Yann <coughs> Bon, donc c'est voilà euh, les éléments euh, vraiment euh, prosaïques, mais euh, qui euh, sont nécessaires pour que veut euh, commencer à comprendre euh, son travail et ses idées. Bon, donc euh, maintenant je passe la parole d'abord à Pierre Conner, docteur à euh, l'université des livres à Bruxelles qui euh, prépare justement donc, une, une thèse sur si l'homoli. Il doit parler plutôt de jeunes l'homoli, le premier homoli. Et donc je passe la parole à Pierre. je vais vous présenter, je vais vous parler de, de l'empirisme amp, tremblant euh, euh, du langage dans l'œuvre de jeunesse euh, du philosophe, non, donc de Maurice Choseau. Et la grande question, c'est de, de comprendre comment euh, comment traduire donc les concepts logiques euh, de Maurice Choseau en français. Euh, donc euh, je vais vous parler du premier romori. Je remercie d'abord mon université, le centre de philosophie et ainsi de suite. Ensuite je vais passer à l'introduction, d'abord, bref, vous expliquer exactement ce qui se passe et comment je vais y arriver. On parlera de logique principalement, je sais bien qu'en philosophie d'emploi, il est difficile d'entendre, mais on parle de logique. Je vais parler ensuite de logique, mais avec un gars -coup, je vous expliquerai la suite. Et finalement je parlerai de l'origine de la nécessité que l'on peut trouver en logique. Euh, la première chose, donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de présenter, donc, comme je viens de le dire, la logique de Maurice Choseau, mais la logique bien particulière de Choseau, qui m'intéresse au plus haut point, euh, sachant que euh, moi je, suis, je viens d'une formation plutôt euh, logique formelle, ainsi euh, pas d'ontologie formelle, et donc je réfléchis profondément à la question de savoir ce que peut bien être la logique, euh, quel est exactement son statut, comment on peut l'employer, à quoi elle sert, quelle est son utilité, et toutes ces questions euh, philosophiques profondes touchent évidemment. À la science des mathématiques. Donc, euh, pour faire ça, je vais questionner des plusieurs essais euh, publiés entre 1954 et 1969, qui sont vraiment les œuvres de jeunesse, euh, que très peu de gens lisent, en fait, sauf euh, d'une manière introductive, je dirais, sur euh, la philosophie de la logique, justement, les courants analytiques qui existent euh, à cette époque, entre autres en Amérique, euh, et leurs courants, tradition, évidemment, peu nouveaux discutés. Euh, et on va essayer de comprendre ensemble la provenance de la nécessité que comportent en elle des phrases logiques. On va essayer de comprendre d'abord ce que c'est que des phrases logiques, parce que ça, c'est pas évidemment, c'est pas tout de suite euh, certain. Et on va décrire la nécessité des phrases logiques exactes comme reposant sur l'expérience, qui est euh, complètement, euh, enfin, qui est très très contre-intuitif quand on est dans le monde de la logique. Euh, et on va essayer de confirmer donc une espèce de, enfin, en tout cas une, une hypothèse empiriste euh, sur le premier travail de Homie. De... La méthode va être très simple, c'est-à-dire que, et je suis en fait la méthode ici de Omori Shoso, qui n'est vraiment pas habituelle, puisqu'on va tout simplement parler d'abord de la logique en tant que l'omni, c'est-à-dire sans Gaku, c'est-à-dire sans science. Et ensuite on va se concentrer sur le deuxième point qui est les trois termes ensemble, qui est de l'omni Gaku, parce qu'on peut effectivement séparer l'omni de l'omni Alors... Commençons par le début, c'est-à-dire la logique, qui serait non scientifique. Donc je vous rappelle, on écrit ça comme ceci, seulement, et sans le terme Gakou. Et pour ce faire, le, le, le, le cheminement que, que Omori nous propose est assez simple. Il est celui de réfléchir sur le terme logique et logiquement que l'on trouve dans le sens commun et euh, du point de vue, en fait, du langage ordinaire, usuel, dira t il Donc moi je prends le langage ordinaire parce que c'est plus le terme qu'on utilise aujourd'hui. Les exemples qui reprennent, qui sont tout à fait courants, c'est de dire par exemple, le gagnant a développé euh, le jeu de manière logique, la logique de ce politicien est à droite, ou si l'on réfléchit logiquement, ce qu'il a fait là est étrange. Ce sont des exemples de phrases euh, du langage ordinaire que l'on peut analyser. Ensuite, on va essayer, maintenant, on va essayer donc de comprendre c'est quoi l'exactitude logique, quelle est euh, la validité des inférences que l'on peut faire les nécessités et les généralités, qui sont de drôles, de bêtes également, et euh, encore plus bizarre la localité et la globalité. Commençons par l'exactitude logique. Donc, on va en fait réfléchir ensemble à que ce que peut être logiquement exact et inexact dans la logique du langage ordinaire, bien je précise, c'est vraiment important. Euh, la première, pour le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'on parle d'abord euh, de phrases tout simplement on ne parle pas de, de quelque chose d'autre que des phrases le deuxième c'est la deuxième question qu'on peut se poser c'est de, de savoir comment euh, en fait une phrase peut être logiquement exacte ou pas alors on va prendre un exemple comme, par exemple demain il fera beau alors si on prend un exemple comme ceci en logique actuelle euh, donc euh, logique actuelle c'est-à-dire qu'on prend le modus ponens chez Aristote qui est interprété par Lucacchini et euh, si l'on reste dans un euh, système bivalent, euh, eh bien, P ou non P est vrai, C'est-à-dire que cette phrase est effectivement vraie. Mais elle est vraie dans le sens où elle n'est vérifiable que par les faits. C'est-à-dire euh, par les faits qui nous entourent. Alors maintenant, prenons un deuxième exemple qui dit « Demain c'est Noël » ou « Ce n'est pas Noël ». Dans ce cas-ci, la proposition « Na » Ici, plus rien à voir avec l'expérience et, a priori, elle est indépendante de la vérification expérimentale qu'on peut en faire pour vérifier sa valeur de vérité. La logique non scientifique du langage ordinaire serait donc inscrite dans un facteur de neutralité ontologique forte, ce qui ne va pas du tout de soi chez les, la, enfin, chez les logiciens. Alors, maintenant prenons de nouveau la main de phrase et euh, pour euh, pose-nous la question de savoir comment on la juge. Donc pour juger de « demain, il faudra beau », nous devons a priori nous reporter à la, à la factualité du monde. Mais comme 1 est dans le futur, et donc l'exactitude se rapporte seulement à la valeur métalo-linguistique de la phrase, on ne peut pas la vérifier expérimentalement. Expérimental, ce n'est pas possible. Mais dans le cas de 3, ici, on voit que le jugement paraît plus clair, clair, car en fait, il est indépendant des circonstances du monde qui l'entoure. Le message donc de l'exactitude logique est centré sur le langage. C'est tout simplement la, la fonction métalinguistique qui a très bien été décrite par euh, euh, Roman Jacobson, que vous connaissez euh, d'après moi tous. Alors, Pour euh, continuer la réflexion, on va parler de deux types de phrases. les phrases qui sont dépendantes de la réalité, par exemple... « Demain, il fera beau », seulement vérifiable à, part, à partir de la réalité. La deuxième, c'est les phrases indépendantes de la réalité, qu'on appelle les pires, et qui sont là, le deuxième exemple que vous voyez ici. Alors, pour Omori, l'expression logiquement exacte du langage ordinaire exprime tout simplement le fait qu'une phrase est indépendante des faits et que cela est vrai dans certains cas. Pas tous les cas, évidemment. Donc, ça, c'est une première définition. Maintenant, vérifions l'exactitude logique des pires. Une phrase est construite dans, avec des mots liés entre eux par ce qu'on appelle des « foncteurs ». Vous connaissez tous les foncteurs. Les phrases ont donc une construction par particulière qui peut être analysée. On peut étudier les relations de construction qui nous permettent de comprendre le statut de l'exactitude logique d'une phrase. Et pour homorie, en fait, ces termes-là sont utilisés de manière très étrange, puisqu'il ne peut pas dire que les mots sont « noués » ou encore « entre noués. Il nomme également cela un contenu de signification, ce qui est complètement intuitif pour euh, la logique actuelle, et euh, donc tous les mots contiennent le sens d'autres mots, et en plus se trouvent dans une relation inclusive, une inter de sens compris. Alors, prenons un exemple de nœud de langage. Par exemple, disons qu'une chose bleue n'est pas rouge. Habituellement, pour la logique scientifique, il s'agit en fait d'un jugement infini, c'est-à-dire qu'on choisit euh, donc une chose qui est rouge euh, et qui est vraie a priori, et ensuite on fait un jugement de négation. Or pour Omori, ce n'est pas comme ça qu'il réfléchit, en tout cas pas dans le cadre du, du, du langage ordinaire. Pour lui, il n'y a aucunement besoin de faire synchroniquement l'analyse de toutes les choses bleues de l'univers pour vérifier qu'elles ne sont pas rouges. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour lui, l'exactitude logique dépend seulement du sens des variables bleues, rouges et du foncteur. Nomadique, complexe, de négation, ne pas. C'est la seule et unique chose qui compte. Donc l'exactitude de logique, c'est une définition encore plus complexe, est une expression de relation de langage, dans le sens où les mots sont noués ensemble, d'une manière ou d'une autre, dans notre langage ordinaire, et qu'en fonction, nous décidons de l'exactitude logique de ce nœud. Maintenant, regardons la validité des, euh, Donc ça, c'était une définition, une petite conclusion. Regardons maintenant la, ce qu'on appelle la validité de l'inférence. Alors, vous le savez, mais je, je le répète, une inférence, c'est la relation entre une phrase posée comme prémisse et une autre phrase qui fait office de conclusion. Lors d'un jugement d'inférence, on parle souvent de validité, d'invalidité, et je rappelle qu'ici, qu en japonais, on utilise le terme « tori », qui est en fait un en japonais, en français, et qui désigne la validité, l'invalidité possible d'une inférence. Les deux se trouvent dans ces deux caractères. Alors, pour un orien, thèse très intéressante, qui est une thèse, en fait, paraphrasique, qu'on qu appelle, qui, qui est nommée par, euh, donc, euh, et Kourigoto. Disons que A et B sont des métavariables représentant des phrases. Lorsqu'on pose A et B comme prémices, nous inférons, par modus ponens la conclusion B si A. Cette inférence est valide et provient du fait que B est contenu dans l'énonciation de la prémisse. La conclusion n'est donc en fait qu'une paraphrase de cette dernière c'est la thèse euh, du langage ordinaire de livre. C'est-à-dire que ce genre de relation euh, paraphratique vaut pour toutes les inférences. Un exemple, c'est que je dis, par exemple, j'ai reçu un livre de Marc, Marc m'a donné un livre. La logique des relations qui a pour objet la base des différences, donc ça c'est la, la logique actuelle, c'est la façon la on, laquelle on réfléchit, euh, et plus spécifiquement les relations intensives. On dit que A a reçu un livre de B, donc B a donné un livre à A. Comment jugeons-nous de cette validité, cette validité de cette inférence Pour lui, pour Omori, il nous suffit d'observer la relation du sens entre donner et recevoir. C'est en fonction du sens de, donc, de ces phrases, et par là des sens, des mots qui construisent les phrases du langage ordinaire, qu'on décide si l'inférence qui parle là-haut des prémices à la position « est valide ou non ». L'inférence n'est donc rien qu'une paraphrase, comme je alors la nécessité et la généralité sont deux concepts relativement, en tout cas le premier est relativement simple puisque tout simplement euh, la nécessité vient de, euh, du fait qu'une phrase logique exacte l'est nécessairement car elle repose nécessairement sur la relation de signification des mots qui la composent. Autrement dit, cette nécessité repose seulement sur les règles d'utilisation des mots qui sont, en compte, qui sont prises en compte. La généralité, là c'est un peu plus compliqué, en fait il s'agit... Mais je veux passer ce point-là parce qu'on n'en a pas besoin pour tout le temps et que je crains qu'on qu qu qu n'ait pas assez de temps. La localité et la globalité sont des concepts aussi très, très, euh, enfin, relativement étranges et qui sont importants par contre pour la suite du débat. Euh, donc, On a vu que juste à présent, nous avons euh, proposé euh, que, euh, que les mots que nous avons proposés sont liés avec un teint particulier. Euh, par exemple, les mots rouge et bleu sont uniquement liés à, à leur première description, c'est-à-dire la couleur. En d'autres termes, euh, si on demande s'il est possible d'utiliser ces mots sous le terme de la géométrie, ben, c'est impossible. Euh, le sang trouvé entre les mots de couleur en tant que logique des couleurs est uniquement lié au terme particulier, celui de la couleur. Cette logique est seulement utilisable dans le domaine des couleurs et on ne peut pas l'utiliser dans un domaine lié à la géométrie ou euh, par exemple au lien de parenthèse, c'est-à-dire euh, du sang. Ce fait, en fait, homorie le nom « localité logique ». Donc pour Homori, la logique est thématiquement dépendante, en tout cas dans le langage ordinaire. Rappelez-vous bien qu'on est dans le langage ordinaire. Alors la question qu'on peut se poser ici, c'est évidemment, existe-t-il une logique qui n'est pas locale C'est une question qui n'est pas évidente, parce que, euh, de toute façon, on ne peut pas utiliser les prédicats, hein, ce n'est pas possible, on ne peut pas utiliser les noms, parce qu'ils sont office-dépendants, il y a quand même une exception, c'est le mot chose, qui est en fait, enfin, en tout cas dans l'interprétation à l'équipe qu'on peut en faire, c'est-à-dire à quelque chose. Il y a le mot euh, donc on peut dire que le mot chose est un mot qui est à local. Et on peut également montrer d'autres mots qui sont la copule être, la négation non, la conjonction ou est », l'existence est », les quantificateurs, etc., qui sont tous des mots à local. Et Omori va désigner ces mots comme étant des mots globaux. Ok, c'est peu bizarre comme appellation, mais c'est ce qu'il ce qui, ce qui fait. Donc voilà, ça c'est pour le langage ordinaire. Et le plus étrange, c'est que c'est à partir de cette possibilité d'interpréter le langage ordinaire que qu'Omori par reconstruire ce qu'on appelle la science de la logique. On va essayer de voir maintenant ce que c'est. Donc cette fois-ci, on a bien le terme Gakou qui est là. Et je vais d'abord vous donner... les Références traditionnelles qui disent que les systèmes logiques sont compris comme étant des systèmes formels composés d'une sémantique et d'une syntaxe qui comprend des règles d'inférence. Jusqu'ici, tout est tout à fait normal. Par exemple, si on parle de la logique des propositions pour enfin arriver à la logique des relations, on peut très bien traduire Takeshi en Catherine qui donnerait la phrase L, entre parenthèses, T, K. D'accord Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Alors, du point de vue des logiciens, en tout cas, et des philosophes de la logique aujourd'hui, une grande part du rôle de la science de la logique consiste dans le fait que nous avons acquis des outils plus efficaces pour l'étude des systèmes scientifiques et que par là, nous avons obtenu une plus large connaissance des tenants et aboutissants des règles qui composent notre langage ordinaire et autonome. Maintenant, on va voir ce que Omori pense de tout ça. Il va d'abord parler de tremblement de signification et d'historicité du langage. Il va parler de définition d'un nouveau langage d'un autre point de vue. Commençons par le problème initial. Donc, on a bien ensemble appréhendé l'idée d'une logique globale qui provenait de mots tels que, donc des mots euh, tels que « non, ou et, et. « Mais nous avons bien compris que, euh, pour cette logique, euh, quels que soient les mots utilisés dans une phrase, le terme de celle-ci n'entretend pas, pas en compte. Et que donc, la logique correspondait à un vocabulaire qui apparaît universellement dans le langage, a priori. Mais la, si la science de la logique est une science qui est en relation avec le sens général des mots, nous pouvons penser que sur ce point, la logique globale, différente de la locale, possède une relation particulière avec la science de la logique. Or, pour Omori, la science de la logique est quelque chose qui provient justement de cette... C'est ce, ce que je vous expliquais, provient de cette logique globale. Alors, je passe la citation. Et pourtant, il y a des problèmes. Car... Euh, il existe un manque de précision fondamentale au sein des différents subtypes de la signification de la multitude des mots qu'utilise le locuteur d'un langage. On peut par exemple exhumer une variation diachronique de signification dans l'historicité du langage. Le langage est vivant, en fait, c'est ce que Omori essaie de nous dire, et comme il est vivant, et, que rend, et si l'on rencontre des variations historiques ainsi que des distinctions propres à chaque locuteur, synchroniquement ou diachroniquement, la signification des mots n'est pas une chose fixée. On peut dire la même chose à propos des mots qui composent la logique globale, et donc la signification des mots utilisés par la science de la logique tremble, et la connaissance rapportée à, à celle-ci n'acquérera aucune stabilité. Grand problème, évidemment. Alors, quel va être le plan de sauvetage de la logique on va, en fait, tout simplement construire des nouveaux mots, c'est-à-dire des néologismes, hein, qui sont bien connus. Hein, ce sont les conditions de règles d'utilisation du, du, de, de, de néologismes, tels que la négation, les connecteurs euh, cinq catégories tels que ceux-ci, euh, qui ont été définis, conviennent tout à fait aujourd'hui au logiciel. Mais euh, nous pouvons toutefois décréter que l'historicité et les différents points de vue entre les individus sont exclus de ces néologismes. Et nous pouvons affirmer que la vision néologique est une réussite accompli euh, en sciences de la logique. Et si cette réussite est effectivement acquise, pouvons nous attester de la possibilité de la stabilisation, des tremblements et de la fluctuation de la signification, bien évidemment, Omori pense que non, ce n'est pas le cas. Euh, pour lui, cette tentative n'est pas totalement accomplie. Donc la tentative de, de la logique actuelle est, est, est, est mauvaise. Enfin, elle ne fonctionne pas. Il y a donc une grande critique du néologisme logique chez Omori, euh, qui dit que si la science de la logique est d'un côté indépendante de l'historicité du langage que nous utilisons tous les jours et qu'elle comporte en même temps ce langage, étant donné que la, log la, la logique globale souffre de tremblements de signification historique, en l'état, elle manque nécessairement de rigueur et d'universalité. Sur ce point, et avec le vocabulaire de la logique globale, nous choisissons donc d'effectuer un travail de transposition néologique. Cependant, la rigueur de la généralité euh, et la généralité désirée nous échappent même lors de la définition des règles d'utilisation de nouveaux mots produits du tremblement de, de leur signification compris dans le langage ordinaire et la multitude des règles d'utilisation. Dans ce cas, l'efficacité de la logique est mesurée dans un système scientifique particulier, autrement dit dans la probabilité utilitaire de la science mathématique. Voilà pour euh, la, la science de la logique. Essayons maintenant de voir d'où provient l'origine euh, de la nécessité. Alors, nous savons que la Nécessité trouve son origine dans le contenu de signification de la multitude des mots. Euh, ici c'est juste une parenthèse, mais c'est pour vous dire qu'Homori soutient la logique comme quelque chose comme étant euh, une image du monde, qui est en fait la bild théorique bien connue chez, chez Wittgenstein. Et cette con conception suppose en fait une vision de la logique de la vérité comme adéquation. Euh, et si je vais citer Henri, euh, parce que je trouve que cette citation est, est très... Euh, enfin, C'est là, vraiment là-dessus que je vais travailler avec vous. Donc la nécessité trouvée dans une chose, chose rouge n'est pas bleue provient de la règle des mots rouge et bleu. Cependant, avant de poser cette règle de langage, nous devons d'abord recevoir l'expérience de deux couleurs différentes. Si nous cherchons la nécessité du fait que rouge n'est pas bleu, par expérience donnée, on a d'un côté deux couleurs différentes, et d'un autre côté, deux choses différentes. Celles-ci se font sous la donation factuelle. Alors, la donation factuelle, je vous expliquerai ça juste après. Donc la donation basée sur l'expérience du fait que le rouge et le bleu ne constituent pas en même temps et en même endroit, euh, on ne voit pas avant la réalisation de la règle de langage. Une, rouge et une chose rouge n'est pas le bleu. Donc tout ceci donne vraiment l'impression qu'il nous dit que la nécessité de rouge n'est pas bleue, est indépendante des faits empiriques et en même temps dépendante des faits euh, empiriques. Alors, je vais vite maintenant parce qu'il faut vraiment, euh, je pense qu'au début du temps on n'a pas, pas, pas, pas beaucoup. Bon. 5 minutes, ok. Donc euh, il y a deux choses très importantes à, à comprendre, c'est il y a d'abord la première, c'est la, la dépendance donc la nécessité dépendante des règles de langage et l'autre la nécessité dépendant de la fixer des faits. Le premier, on l'a déjà découvert, les phrases dictées par les règles de langage sont nécessairement exactes car elles sont indépendantes de la factualité. Par contre, la deuxième, c'est la donation des faits. Et c'est ce qui est le plus compliqué à comprendre. Je vais essayer d'aller vite. Qu'est-ce que la don donation des faits Alors, il paraîtrait que c'est, selon Mori, une donation empirique. Or, oh, dans la donation empirique, la donation est une donation factuelle. Elle se fixe en tant que fait indépendant de notre expérience. Elle n'est pas l'essence de l'empirie. Il ne faut pas confondre les deux. Et nous ne pouvons faire que l'expérience, par exemple, le fait que je suis ici devant vous pour le moment en train de présenter. Voilà, ça c'est la donation factuelle qui n'est pas... Euh, c'est hyper intuitif en fait. Il n'y a aucune euh, vraiment... enfin euh, euh, c'est très difficile de l'expliquer. Donc où est la nécessité d'un hein Dans un contexte philosophique ordinaire, on considère ce qui est factuel comme étant ce qui est accidentel. Or Maury transpose la nécessité à la, la, la fixité factuelle en disant que ce qui est factuel est ce qui est inébranlable. Dans quel sens est-ce que les faits sont inébranlables là, Inébrant, là le factuel là, peut être exprimé, en fait, intuitivement, à la lumière de ce que nous ressentons directement tous les jours. Et il est extrêmement difficile, donc, d'énoncer ce que c'est. Euh, et on va essayer de voir les indices. Donc, les indices. Et ici, je, je ne fais qu'interpréter ce qu'on dit parce que c'est la, la seule manière de travailler. Et euh, donc, je rassemble les indices. Et nous savons que la première chose, c'est que pour établir des règles d'utilisation du langage, il nous est nécessaire d'en passer par la compréhension de la donation factuelle au travers de l'expérience. Nous pouvons donc dire que la nécessité logique est, en fin de compte, issue de la fixité des faits. Donc, les règles fixées par notre, de, notre façon d'utiliser les mots dans notre langage ordinaire sont données dans un certain sens équivalent à, ce que, à notre caractère empirique. Et c'est là où on trouve justement l'empirisme. Le, le, et ce que nous pouvons dire à propos de la logique, nous pouvons également dire à propos de la science de la logique. Donc, dans la limite où nous possédons un processus de définition néologique basé sur le vocabulaire de la logique globale, sous une certaine forme, la, logique, la science de la logique est liée à la fixité des faits. Et dans ce cas, et dans un, dans un certain sens, la science de la logique possède donc également un caractère empirique. D'un côté, la nécessité des phrases expérimentées en science de la logique confirme le point sur sa non-relation avec les faits, mais d'un autre côté, la nécessité trouve également son origine dans la fixité des faits, dans le sens où le vocabulaire de la science, de la logique, suit les règles de langage. Euh, je peux vous prendre un exemple euh, comme ceci, mais je vais peut-être passer l'exemple pour arriver à la conclusion. Alors bien entendu, le sens de la nécessité lié aux faits reste non clair, mais si cette interprétation est incorrecte, on fait ici une hypothèse importante, ben, ou en tout cas, surprenante que par son système symbolique extrêmement abstrait, la science de la logique est effectivement ce qui est le plus éloigné des faits, et pourtant, en fonction de cet éloignement, elle paraît conserver la nécessité. Cependant, en fonction de la nécessité entendue dans le sens de la science de la logique, basée sur les règles de langage, et en fonction de sa factualité est inébranlable, inébranlable, la science de la logique est d'une certaine manière au moins limitée. De notre point de vue, euh, et à partir du moment où le langage peut doubler le monde, c'est la ville théorie, après avoir fixé les règles d'utilisation, de l'arbitraire, c'est loin de nous, le langage ayant la capacité de, euh, de, de, de copier le monde, lorsque nous choisissons par les mots des règles d'utilisation, nous devons faire en sorte que cela colle de manière d'être du monde. En vertu de cette requête, les logiques du système fermé et euh, de, de règles propres qui suivent les mots trouvés dans les langages ordinaire sont liés par une donation empirique subie extérieurement. Euh, donc voilà, on avait un problème euh, en début de... de, de, de de, de conversation euh, par rapport à la nécessité des, qui se met deux, deux, deux différences et d'après moi, en fait, euh, explique l'origine de la nécessité de la science de logique provient de deux concepts différents. La nécessité signifiant donc les règles de langage et la nécessité signifiant une fixité factuelle. Et euh, ben bah voilà, je pense que j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Donc, c'est euh, euh, le premier objet, euh, qui s'est donné à l'étude logique et qui a développé déjà euh, son euh, programme assez euh, original euh, sur euh, la logique. Donc, bon, euh, le temps est vraiment limité, mais bon, une deux questions peuvent être acceptées. Donc, euh, euh, bon, d'abord. Je juste ah. de savoir, vous savez qu'il était physicien au départ, c'était quelle branche de la physique Mécanique quantique ou autre chose Ah euh, oui, c'est ça, c'est quantique entre alors. autres. Bonsoir. Oui. Merci beaucoup pour ce, ce bel exposé qui, qui rend d'autant plus intrigant euh, la suite annoncée, c'est-à-dire comment de cet euh, hyper-empirisme logique, ou de cette, ce logicisme en fait, hyper-empiriste tel qu'il est présenté là, on passe à, à la théorie de, de l'apparaître. Tatsuya qui va parler dans un instant, c'était très intéressant. Et euh, mais alors ma question était, parce que vous, êtes à, vous, avez, vous avez zappé, et c'était bien parce qu'on manquait de le, temps ouais. l'exemple, mais peut-être vous aurez le temps d'un le redéployer, pour comprendre la, la nature de, de, de, ce, de ce point inébranlable dans l'Empirie. Il m'a semblé, à vous écouter, que, que ça relevait de quelque chose de l'ordre d'une sorte de, conco, de, de correspondance en termes de multiplicité logique. Enfin le, euh, quand vous avez dit qu'il y, y a quelque chose euh, d'indépassable dans le fait qu'il bon, y a deux couleurs, mais il y a aussi deux choses qui portent ces couleurs, donc il y a enfin, les vérités adéquations on pourrait dire aussi correspondance en ce, ce sens-là, c'est-à-dire qu'il y a du deux, de part et d'autre, mais est-ce que c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire la multiplicité logique, euh, donc peut-être numérique à la fin, euh, ou, ou est-ce que c'est quelque chose euh, d'autre, de plus qualitatif euh, vous pouvez préciser je, pense, je pense que justement c'est la, la multiplicité logique. Je pense qu'effectivement, cette interprétation de la multiplicité logique est tout à fait euh, possible, étant donné que Henri euh, euh, estime que même si on, on essaie de créer une logique, euh, bon, un peu comme euh, le cercle euh, de Vienne de l'a fait, hein, euh, de... en fait, on n'y arrive pas. Et on est complètement prisonnier de toutes ces logiques qui existent dans chacun des langages. Donc, de c'est un problème de système, en fait. Et c'est de savoir si oui ou non, cette, cette, bah, ce, ce langage, c'est l'article que j'ai écrit sur Descartes, entre autres si euh, il y a moyen d'avoir euh, un, un langage universel oui ou non. Et sa réponse est non. Euh, donc, donc on est pris dans cette multitude de langages. En fait. Et donc une réalité, c'est-à-dire le fait qu'il existe plusieurs systèmes pour décrire le monde. Même si ce monde est effectivement une copie. Euh, enfin, même si le langage est une copie du monde. Voilà, pour résumer. Euh... C'est bon? Euh, euh, merci pour l'admission. <rire> euh, pas d'autres questions euh...